Salut Arnaud Salut Margot Je viens tout juste de sortir mon entremet du moule et comme tu vois, il n'y a aucune finition. J'aurais bien aimé faire un glaçage miroir au chocolat, du coup je me dis que tu peux peut-être m'aider. Si tu veux, on va essayer de travailler sur un joli glaçage miroir et comme ça tu vas, tu vas pouvoir te voir dedans. Carrément C'est parti Pour cette recette de glaçage miroir, on a du chocolat Lindt dessert 70% de cacao que je te laisse mettre dedans si tu veux avant de commencer la recette. On a du sucre, du sirop de glucose et de l'eau dans notre casserole qu'on va faire chauffer à 103 degrés, que on va venir verser dans ce récipient qui contient de la crème, des feuilles de gélatine qu'on a préalablement hydratées. On a récupéré le glaçage qu'on a fait. Il est à 35 degrés, donc je pense qu'on va pouvoir le couler. C'est le moment fatidique. Zéro bulle, bien brillant, miroir. Quand on coule le glaçage, il y a plein de petites gouttelettes. On vient les enlever au couteau comme ça. Après, quand on met l'entremet sur une assiette, c'est bien lisse et ça adhère bien. Du coup, notre glaçage est terminé. Je pense qu'on peut dire qu'il est bien miroir. On se voit dedans. Et comme il y a de la poire à l'intérieur, ce que je te propose, c'est qu'on rajoute des petits ronds de poire comme ça pour rappeler un peu ce qu'il y a dedans. Ça y est, l'entremet est terminé. Il n'y a plus qu'à le